S'agissant du rapport de l'UCREF, de l'IGF et de l'ULCC et sur les pertes enregistrées par l'État dans l'acquisition des produits pétroliers, le 22 janvier 2020, à la demande de, du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, une commission tripartite composée de l'IGF, de l'UCREF et de l'ULCC a été chargé de dresser un rapport devant confirmer les présomptions de bénéfices induits réalisés par les compagnies pétrolières au cours de la dernière décennie. Le 14 août dernier, les commissaires m'ont remis par devant vous la presse le rapport commandité par l'exécutif. Ce rapport nous a été acheminé. Moins de deux mois après, il est formel et sans appel. Entre mars 2019 et mai 2020, période correspondant à la période de libération du marché des produits pétroliers, les compagnies pétrolières ont réalisé des bénéfices indus de l'ordre de 94 millions de dollars américains sur un total de plus de 7 millions de gallons de gasoline et de diesel. Ceci s'explique non seulement par le différentiel entre les indices plates utilisés comme référence à l'achat par les compagnies pétrolières et l'indice Caribbean Posting, utilisé par ces dernières pour facturer l'État haïtien mais surtout par l'opacité des premiums proposés par les compagnies. En effet, les composantes du premium n'étaient pas identifiés. Une compagnie pétrolière a toute la latitude nécessaire pour faire grossir ses profits. En se basant sur euh, les données du BMPA d'entre mars 2019 et mai 2020, sur une moyenne de 1 million de barils par mois, le, les premiums sont passés de 0,12 avant la libéralisation à 0,22 pendant la période pendant la période de libéralisation. Mars 2010 Mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers, à travers le BMPAT, mars 2019, mai 2020, est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation, à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82 Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les dix dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de goudes. Nous avons dit, sauf qui imbécile, qui ne prend L'État est toujours là. C'est ce business à a fait. Il va peut pas le fourrer, mais dans poche de personne, dans poche de l'État. L'État est absent le gel, il dormi sous l'État. Ma profité, voyant go coup de chapeau pour le président Jovenel Moïse, malgré tout siat, tout le lapin, qui choisit ouver gel comme l'État pour freiner et Cependant, il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gourdes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gourdes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture, nap pou agriculture ya pa yan n'a comprenons que l'agriculture agriculture ne représente rien dans le pays et que n'a commandé même en République Dominicaine, pour 17 millions de dollars. Cinq fois la dépense en éducation, professeurs pas qu'à toucher, pas qu'à augmentation, pas qu'à nommer. C'est parce que l'argent pays, l'a dépensé, l'a gaspillé. La grosse poche en pile monde que c'est moun qui est dans le secteur privé, que c'est moun tout dans le secteur public. Parce que vous d'accord que dans le secteur public, là, il y a un qui est là pour assurer la pérennisation, la richesse que en pile moun a fait. Et 13 fois, les dépenses en santé. Matin, m'a réfléchi sur des discussions que me tenais avec des payeurs de fonds, des partenaires, qui disent que je t'acayaient me à l'hôpital, mais sans même sans pas même parler avec le président de la République, je choisi Gantier pour me faire. Et sans pas parler avec le président tout, si me tape à l'hôpital non non. Je suis appelé le non-ti bébé que bandit a tué l'autre jour. Parce que nous tellement à gaspiller l'argent que nous ne pas. La population n'a pas de service. Maman, si bébé, a été obligé de traverser le gym à mener le dame qui est y à son voisin qui habite à mener Je suis beaucoup de gens guéri de ça. Devant cette situation, l'État ne peut rester impassible. Les distorsions du marché doivent et vont être corrigées sous le leadership du président de la République. C'est en ce sens que le rapport recommande le renforcement des capacités du BMPAD. La transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous. Parce que fait pétrole, ça, son chaîne de perte. Si je veux acheter du riz ou bien poids ou bien l'huile pour de manger, je veux juste taper ça sur Google. Je veux un prix du riz, prix poids et le sam a choisi qu'on est qui qui prime a choisi et l'ovin vend facilement me qui bénéficie au fait Gaza ça pas comme ça son bagage qui est extrêmement opaque et ce n'est pas pour Haïti seulement mais pour tous les pays du monde sauf que l'autre pays où l'état l'ouvre l'accès par l'état via le ministère de l'économie et des finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Président Gonjan, je vous oui. Et, et, mais ce pourcentage, parce que ça l'État a gagné, pas acheté directement. Je ne pas. Il même acheter directement. Bah, en tant qu'individu, ça, l'État n'a pas qu'à faire. Le commissaire recommande aussi la reprise totale par l'Italien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le popane. Moi, je suis monté là, je me suis si bon bon, je me suis dit, je suis dollars, alors 400 et je suis jour, là, il était payé 750 gouttes pour le plein. Même si bonbonne. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente au fin de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques, et moral. Ça, il concerne pour produit pétrolier. On y a un deuxième point qui concerne les infrastructures sportives construites dans le cadre de Pétro-Caribé. Mais avant m'entrer dans ce point, ça m'a saluer l'ex-sénateur Runal Laresh Soutkaxa. Ce n'est pas volé, non, le volé de l'agent Pédo Caribé lui-même. Mais c'est Yon nan sénateur qui te accompagné, l'homme te dans le pour te faire mettre main sous Yon dans le vrai volé, vrai volé l'agent Pédo Caribé. Il y a deux enquêtes là. Je soutenis. Mal devant le Sénat. Parce que je travaille dans le BMP, je ne fais pas de couple. Mais je suis un peu, monsieur, bien qu'un bébé. Parce que l'autre jour, il y un petit. Parce que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Il faut un volet eu j'en aux nan pied la poli j'en aux nan, nan pied li nou tout te wel. et puis monsieur par contre quand pied et aucun nan pied e pie pas ni ça veut dire pas responsable alors c'est pour dire que nan qui que en audacieux dans la vie malheureusement nous chita n'a ba yo tété n'a yo mais Voler, c'est voler. Moi-même, je moi, suis un peu ça, non, mais malheureusement pour moi, M. Kourimouri, sans le pas répondre, sous l'argent pétro caribé sans le pas répondre. Je ne peux non, me citer non, parce que je ne veux pas détourner la route, mais aller net, pour pas jamais tourner encore dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour l'histoire et la vérité apporter des éclaircissements sur les questions des infrastructures sportives en fournissant à la nation des données précises sur les différents décaissements et dépenses effectuées ainsi que les niveaux d'achèvement de ces projets. Il y a eu un premier contrat d'aménagement, phase 1, signé le 12 mai 2011, entre le, le MPCE et la firme SECOSA pour la réalisation de 10 centres sportifs dans les communes de Saint-Louis-du-Sud, Tout-Monde, Grécier, Jérémy, Caille-Jacmel, Milo, Verette, Saint-Louis-du-Nord, Marchand-des-Salines et Mont-Organisé pour un montant de 4 millions. 450 000 dollars américains. Des raisons diverses liées à des imprévus survenus au moment de la réalisation des travaux ont justifié la nécessité de procéder le 21 octobre 2011 à un avenant entre le MPCE et la firme Secosa pour un montant de 845 239 dollars 50. Le montant du contrat plus l'avenant totalise 5 295 239 dollars 50 pour la phase 1. Un deuxième contrat a été signé à la date du 6 septembre en 2011 pour l'aménagement de 9 centres sportifs et 10 petits centres dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le montant de ce contrat s'élève à 10 millions 023,31. dollars 31. En raison du passage de loi sandy le MPCE que je représente aujourd'hui s'est vu contraint de faire un avenant de 3 millions 016,67 dollars 67 à ce contrat d'un montant de 13 194 039 dollars 98 américains, afin de faciliter la poursuite des activités et la réalisation des, des, des travaux. Il est important de rappeler que les dégâts provoqués par l'ouragan étaient considérables. Pour améliorer les conditions d'utilisation des infrastructures sportives, selon les constats, le ministère de la planification a jugé bon de passer un troisième contrat avec Secosa pour doter 14 sport sportifs de gazon synthétique. Ce contrat a un montant de 387 millions 145 603 goûts de 60, équivalent à l'époque à 6 millions 913 314 dollars 35 a été exécuté à partir du 5 juin 2015. Deux autres contrats ont été signés en vue d'améliorer les infrastructures sportives de Carrefour et celles de Pignon. Le budget pour les centres sportifs de Carrefour était de... 1,2 million 200 000 dollars américains, tandis que celui de Pignon s'élevait à 1 million 600 000 dollars américains. C'est que ça et le comité olympique haïtien avait la charge des travaux d'amélioration de ces centres. Le montant des deux phases, 1 et 2, incluant les centres de Carrefour et de Pignon, s'élève à 21 millions. 289 279,48 de dollars américains. Le 9 juillet 2012, le MPCe a signé un troisième contrat avec la firme Adam Ruffi pour la construction de cinq centres sportifs. Ces travaux, complètement achevés, a été financé à hauteur de 10 476 700 dollars américains. Les centres et les parcs sportifs ont été majoritairement améliorés suite à la réalisation de ces travaux. Ceci explique d'ailleurs que le montant des contrats soit 38 600. 79 293,82 dollars américains n'a pas été entièrement décaissé. Et il convient de noter qu'avec la balance des 5 683 650 dollars 72 enregistrés dans les comptes dédiés, il était possible à l'époque de mettre tous les centres à point dans les temps d'exécution impartis. Ceci résume l'essentiel des informations relatives à l'aménagement des infrastructures de sport et le gazonnage synthétique des parcs sportifs financés à partir des fonds pétro J'en profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour euh, m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore euh, eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapilateurs, bon, dit volet, les vrais volet, les vrais dilapilateurs des fonds de tout caribé car le pays en a grand besoin pour euh, renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, faire les projets électriques, agir en santé et en éducation. Après avoir reçu le rapport, j'ai convoqué en urgence un conseil de gouvernement à l'extraordinaire au cours duquel j'ai instruit tous les ministres de prendre connaissance de ce rapport dans un bref délai, chacun en ce qui le concerne, en vue de fournir toutes les explications nécessaires, comme l'a fait le ministère de la planification et de la coopération externe pour les parcs sportifs. Tous les documents doivent aussi être disponibles aux besoins et à la disposition du grand public. Plus, plus, plus, plus précisément, le Sénat de la République qui siège en permanence parce que le rapport a été remis au Sénat de la République. Le Sénat peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment pour venir fournir des éclaircissements sur le rapport de la Cour supérieure des comptes. Je terminerai mes propos en remerciant la police nationale, pour tous les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'opération Terminator qui commence à porter fruit et tout mon unanime à ouais que la police a travail. Je vais un gros coup de chapeau à tous les policiers, toutes les policières pour travailler à faire. Il y a un qui a le Merci, bon Dieu. Moi-même, mon côté, je travaille pour améliorer la conditions de travail des policiers. Nous avons des populations pour ne pas s'y tirer bandits, mon côté. Au contraire, il faut que nous allons nous des Vous voyez les photos de la police. Cachez photo, photos de la police pas si tiré bandit dans l'environnement. Parce que petit nous tous, à tourner bandit, parce que dans la vie, sans fréquenter, c'est l'IOI. Merci en bien.